Bonjour, j'ai bonjour. la lourde tâche de vous tenir éveillé après une journée intense, j'espère que je vais y arriver. Euh, donc, Comme vous aurez deviné, avec ce magnifique t-shirt, je travaille chez Proton Mail. Si vous ne connaissez pas, c'est un mail avec, qui est très respectueux de votre vie privée, qui utilise beaucoup de chiffrement. Et puis, ben moi comme il y a plein d'experts en performance ici et que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur à fond, ben moi ce que je vais faire, je vais prendre le parti inverse, je vais vous parler de ce qu'il faut faire avant de faire intervenir le, comment, les experts pour qu'ils soient utilisés à plein régime. Alors déjà, pourquoi parler de CSS sur de la performance Ben, CSS c'est un asset comme les autres, donc il faut en prendre soin comme les autres. CSS c'est votre ami, il faut l'aimer aussi. Mais en fait je viens de vous raconter un gros bobard en fait, CSS c'est pas un asset comme les autres, c'est bête à dire, donc vous connaissez Critical CSS, Essayez d'envoyer des informations de style dans les 14 premiers kilos pour que ça commence à styler, euh, même prosaïquement, comment dire, si votre navigateur ne reçoit pas de style, il peut pas commencer à styler, donc euh, c'est vraiment pas un asset comme les autres. Et pourtant, on le sait, il hein, y a plein d'articles par des gens très compétents qui l'ont écrit, euh, expliqué. Et pourtant, on a toujours des CSS qui sont supralourdingues, et euh, même des fois de pire en pire. Ça, en général, c'est dû à ce que j'appelle le cercle infernal. Donc, euh, en général, on écrit de la CSS, on en écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais surtout on en écrit mal, qui ne scale pas, qui n'évolue pas bien dans le temps et ça, ça vous amène à en écrire toujours, toujours plus, encore et encore et en général, ben, ça finit par un magnifique cercle vicieux et là, vous êtes, votre projet il est pris dans un engrenage, vous allez voir, on a un magnifique exemple après et ça vous donne des CSS qui sont supralourdingues C'est vraiment pas nouveau ça, il euh, y a Nicole Sullivan, que je vais beaucoup citer dans cette présentation qui euh, en parlait déjà il y a plus de 9 ans, et c'était pas la première à en parler après bon je vous ai mis des articles, vous voyez le sujet revient régulièrement et on arrive récemment même à une citation de Harry Roberts donc qui dit grosso modo que les effets des CSS lentes sont bien plus importants que ce que la plupart des développeurs réalisent donc si vous ne connaissez pas c'est quelqu'un qui est plutôt bon en matière de performance et de CSS. Alors un petit disclaimer, j'adore la performance, déjà je ne veux pas me fâcher avec tout le public, le staff, les orateurs. J'adore ce sujet, euh, ça doit être mon profil en accessibilité, donc je suis fan d'accessibilité aussi, qui veut ça. Euh, en performance, souvent vous avez une situation et vous intervenez, on va dire qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer. Et souvent on appelle l'expert et on dit, euh, bah c'est bon, nous on est à 50% du chemin, avec vous on va aller au firmament de la performance. Ça se passe aussi comme ça en accessibilité. Puis en général, la réalité, ce qui se passe plutôt, c'est que euh, l'expert arrive, il regarde un petit peu l'étendue des dégâts, puis il dit non, vous n'êtes pas à 50, en fait vous êtes plutôt à 10, 20. Et puis avec beaucoup de sueur et beaucoup de souffrance, je vais vous amener un petit peu plus haut. Donc je le redis clairement, hein, j'adore la performance, mais en fait ce que j'adore encore plus, c'est la pensée en amont. Donc là c'est typiquement, comme je vous l'ai dit au début, l'objectif c'est de voir ce qu'on peut faire pour justement que l'expert se dise « Ah oui, ils ont bien bossé, on va, on va faire des bonnes choses ensuite ». Donc l'objectif, ça va être de réduire le, le poids de, euh, des CSS donc de manière drastique et en petit bonus, euh, réduire aussi un petit peu le nombre de requêtes. Donc quand je vous parle d'exemples de, de poids drastique, alors j'ai un, un chouette exemple, toujours de Nicole Sullivan, quand elle a théorisé euh, object Oriented CSS. C'était les CSS de Facebook qui faisaient, euh, oh, une paille, hein, un méga-6. Un méga-6, enfin, c'est... Franchement c'est délirant, quoi. on va être franc, bon, chez ProtonMail on fait quand même vachement mieux que Facebook, surtout sur la vie privée. Sur les CSS, euh, comment dire, euh, sur la version qui est actuellement en prod, sur la V3, ah, on fait un peu mieux qu'un Mega6, 600 kg de CSS. Ça tue, hein vous savez ce qui tue encore plus C'est 600 kg minifiés. Alors, on se calme, pas j'ai Mais euh, quand je suis arrivé sur le projet, il y a à peu près dix euh, mois, je suis tombé là-dessus. J'étais là, là oh ah quand même. Et puis il y a encore un petit bonus, alors qui n'est pas directement lié à de la performance, mais qui a un impact en, en indirect, c'est qu'en plus, elles sont impossibles à manœuvrer. Vous ne pouvez pas taper sur quelque chose sans qu'il y ait un clou qui sorte ailleurs, que quelque chose pète, et c'est le, le drame, quoi. Donc ça, c'est comment dire, c'est un, un, un excellent signe que votre projet il va avoir des gros problèmes en performance après. Donc clairement, c'est beaucoup trop. Comment voulez-vous envisager, donc euh, plein de gens en ont parlé, de budget de performance, sachant que sur ProtonMail, il y a un, une contrainte particulière, on a le chiffrement end-to-end, -end, donc chiffrement de bout en bout, le end-to-end -end encryption, qui est assuré par une bibliothèque JS et celle-là on ne peut pas la négocier, c'est par design, c'est comme ça, c'est le produit qui est construit comme ça donc fatalement bah, tous les autres assets ils doivent, euh, ils doivent se réduire et donc bah, avec 110 kg de CSS GZIP, bah, le budget il est cramé, c'est juste pas possible euh, autre notion, on parle de Critical CSS, alors vous allez me dire oui c'est possible, on peut l'automatiser ben bah, non en fait non, c'est juste pas possible, j'ai essayé, je le sais j'ai essayé hein. Euh, rien que l'animation du logo et 2-3 bricoles pour la home page il euh, y en avait déjà pour 7 kg et demi et il manquait, il n'y avait pas encore tout donc euh, là clairement, le gros problème qu'il y a en fait avec des CSS comme ça lourdes, c'est qu'en fait alors attention, illustration c'est en fait on se ferme des portes d'un point de vue performance on ne peut pas envisager l'avenir correctement avec ça et ça c'est vraiment un problème donc Deuxième disclaimer, donc ça aurait dû être en bêta, la V4 devait être en bêta le, il, y a quoi, il y a une semaine, on a un tout petit peu de retard à cause d'autres urgences, ça devrait être pour la fin du mois. Donc euh, désolé je ne pourrais pas vous y montrer en ligne, j'aurais bien aimé. Euh, il y a d'autres changements, donc il y a un changement énorme sur le design, il y a des changements sur le JS je, que je vais vous expliquer après. Et euh, point important pour CSS, en fait certains points ne sont vraiment pertinents qu'à partir d'une certaine échelle. Vous avez un site statique avec une dizaine de pages, un petit peu de contenu, dans l'absolu, même si vous faites des CSS avec quelques mauvaises pratiques, bon, la sanction, elle n'est pas, pas dramatique. Vous avez un ou deux kilos de trop, pas grave, un petit peu de gras, c'est pas grave. Sur une appli de l'ampleur et de la complexité de ProtonMail, ben, vous voyez, les sanctions, c'est pas un ou deux kilos, c'est 600, c'est beaucoup trop. Donc, toujours avoir l'esprit que c'est dans un contexte euh, particulier. Alors historiquement, si vous connaissez pas ProtonMail, ça a, été, euh, ça a été lancé par un crowdfunding, donc clairement ils devaient shipper, ils devaient sortir quelque chose, donc euh, bah, ils ont eu de la dette technique. Donc c'est pour ça que je, bl... je blâme personne hein, quand je dis qu'il y avait une situation dramatique. C'est normal, c'est l'historique qui veut ça. Euh, après l'application, c'est une application à ce lourd, un gros Angular dans une vieille version un peu lourdingue. Euh, là, pour la refonte pour la V4, en gros, elle va être splitée en trois. C'est-à-dire la partie mail restera en Angular le temps qu'elle soit refondue. La partie donc qui gère les settings, donc tous les paramètres qui est assez fourni, si vous ne connaissez euh, pas Proton ProtonMail, vous pouvez paramétrer énormément de choses, elle a été refaite en React, ainsi que la partie qui gère les contacts. C'est-à-dire d'une grosse application, on passe à trois applications. Donc penchons nous sur les CSS de V3, donc ce qui est en prod actuellement, vous pouvez voir, hein, c'est en ligne, allez sur mail.protomail.com Moi je l'appelle mon association de malfaiteurs tueurs de performance. Alors le premier, ou alors celui-là je le déteste, il y a un cercle de l'enfer réservé spécial aux gens qui font ça. C'est mal, alors c'est pas du code que j'ai inventé, hein, c est, c est, je l'ai pris depuis le, ce qui existe. Hein. Donc le nesting inferno, si vous utilisez ça, cette manie qu'on a d'imbriquer euh, briquet les sélecteurs alors ça c'est complètement mauvais pour une raison très simple ça vous génère des sélecteurs à rallonge euh, donc ça vous alourdit le poids de vos css sachant que quand je dis ses copains il y a d'autres aussi malfaiteurs qui, viennent, qui interviennent là dedans euh, alors il y en a un qui s'appelle donc la corrélation structure présentation enfin structure style grosso modo on reproduit en sas la euh, structure qu'on a en html donc si votre structure évolue alors si vous avez de la chance vous pouvez faire évoluer, si vous avez des cas particuliers vous allez devoir réécrire des tonnes de code pour euh, limiter, enfin refaire les, la, faire les modifications dont vous avez besoin. Il euh, y en a un troisième de malfaiteur, c'est ce qu'on appelle la profondeur d'applicabilité des styles, donc derrière ce nom barbare grosso modo, comment dire, euh, vous allez avoir inévitablement plein d'effets de bord. Et tout ça, il va falloir les, les fixer. Vous allez avoir des bugs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les fixer On réécrit encore du code, du code, du code. Et on tombe tout à fait dans le cercle infernal de euh, le projet qui se met à enfler parce que euh, c'est la galère. Quoi. Donc ça, ne le faites pas, ne le faites jamais. C'est mal. Il faut pas. Alors, la méthode rail. Est-ce que vous connaissez la méthode rail? Non Je suis surpris. La méthode repeat yourself. Donc alors celle-là, je vous l'ai mis, c'est la, la plus drôle, c'est celle que j'ai trouvée. Euh, vous connaissez euh, Box Sizing, Border Box, qui vous permet d'appliquer le bon modèle de boîte. Bah, il n'était pas appliqué par défaut. et Il était lancé à environ 200 endroits comme ça à la main. Donc là, bah, pareil, vous factorisez, vous enlevez tout et ça vous donne une pull request à 231 suppressions. Alors j'ai mis que l'exemple le plus, le plus effarant, hein, mais... Euh, et ça, ben vous gagnez 8 à 10 kg de CSS, donc ça c'est, on va dire, c'est les premiers dégraissages, quoi, entre guillemets. Alors d'autres copains qui sont des catastrophes pour les performances, qu'on appelle un rapport euh, un pour un. Un nouveau contenu, des nouveaux styles. Non, à partir d'un certain moment, vous... écrire des styles, ça doit être, la... c'est celui qui écrit des styles hein, qui vous dit ça, c'est écrire des styles, à partir d'un certain moment, ça doit être l'exception, vous devez en écrire très peu. Là j'en suis à un point à on va dire à quoi, deux semaines de la, beta, de la sortie de la bêta, j'écris quasiment plus de style. On, on fait avec ce qui existe. Alors un autre point important aussi, les mixins, donc les mixins SAS, grosso modo vous insérez des bouts de CSS un petit peu partout. Quand ils sont utilisés massivement, alors c'est peut-être dry, don't repeat yourself pour le développeur, mais ça va générer euh, du code à répétition. Donc il va y avoir des tonnes de codes répétés, répétés partout, et pareil, ça ça vous alourdit le poids de vos CSS, mais de manière absolument épouvantable. Euh, alors après il y en a d'autres, hein, j'ai mentionné que les mauvaises pratiques ont vraiment un très gros impact sur les performances, après il y en a des tonnes point de vue maintenance. Bref, donc euh, ce magnifique graphique euh, fait par moi-même. En gros c'est tout le drame, en fait, vous avez une courbe qui est totalement exponentielle, donc le poids de vos, vos styles augmente et plus vous voulez, euh, comment dire, dès que vous ajoutez une bricole, ben, ça augmente complètement de manière délirante. Alors penchons-nous sur V4, donc ça c'est la, la prochaine version. Donc euh, nouveau design, donc, nouveau framework, etc. Grosso modo, comment faire pour éviter euh, bah, cette catastrophe d'un point de vue euh, performance des CSS Donc, Grosso modo, c'est mettre un peu de méthodologie, même beaucoup, ranger, organiser, structurer et surtout réutiliser, à fond, mais comme des cochons. Donc, quelques principes. Le premier tout simple, décor décorréler la structure des styles. Votre structure change, les styles bah, n'auront pas besoin de changer. Un autre point, séparer le positionnement d'un composant de son design. Votre composant, n'importe quel composant, il a son design intrinsèque. Des fois, il n'y a tout simplement pas besoin de style de positionnement. Parce qu'en fait, son environnement, si votre composant il est dans une colonne, il prendra la forme de la colonne. S'il est mis à un autre endroit, en plus, ça fonctionnera mieux. Il va justement prendre la place dont il a besoin et ça fonctionne. Le plus important, un comportement revient, que ce soit un besoin, un comportement responsif, tout ça. Alors, appelez ça comme vous voulez, une classe atomique, un helper, vous créez quelque chose qui le fait et vous l'utilisez partout. Un point encore plus important, CSS, euh, ça doit être de la chirurgie de blocs, pas de la chirurgie de guerre. Donc grosso modo, il faut cibler efficacement, sans faire de dégâts. Donc ça, je vous donnerai quelques exemples après. Et après, bah, évidemment, sur le travail de performance, pouvoir distinguer la priorité de vos assets. Si vous avez un semblant de méthodologie, moi, par exemple, sur, les, comment, sur le design system donc, qui contient tous les styles de Proton Mail, je peux dire, voilà, les cinq parties là, c'est critique, parce que c'est utilisé partout, et ça c'est à la demande, selon le besoin. Alors un exemple, ça c'est l'interface, c'est juste l'affichage des, des emails, donc un comportement qui revient souvent, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu flou, les trois petits points là, euh, le texte overflow ellipsis, donc pour éviter que le contenu pète le design, ne déborde, ben, c'est très original, on a créé une classe ellipsis et vous l'utilisez partout, je, je crois qu'elle est utilisée presque 200 fois sur, euh, sur l'interface du mail. Euh, un autre exemple, tout simple, quand je disais des comportements, donc votre composant, la zone du milieu elle est flexible, donc euh, ben, je sais pas, au hasard, flex item fluide, donc grosso modo, ben, flex 1 1 0, ça va pas chercher plus loin. Euh, quand vous les redimensionnez, donc il y a certaines parties qui doivent se, re, se redimensionner, d'autres il ne faut pas qu'elles rétrécissent. Là typiquement, donc ça c'est les affichages des initiales et puis euh, je ne sais pas moi des informations et tout ça, ça ne ça doit pas bouger. Donc ça ne doit pas rétrécir, donc euh, la propriété c'est shrink, flex-shrink, ben flex-item-no-shrink et là pareil, vous utilisez ça partout. En plus c'est un petit bonus, c'est vos DFJS qui n'aiment pas CSS ils le comprennent ça, ils disent ben, je peux euh, mettre tout de suite les bons helpers des fois j'ai même pas besoin d'intervenir alors je sais pas si vous les voyez ces, petits, euh, ces espèces de petites étiquettes là donc euh, les labels, on appelle ça les badges labels donc ça c'est pour le ciblage quand vous voulez factoriser et ça il faut le faire énormément euh, tous les éléments communs qui font partie de la même famille il faut pouvoir les sélectionner proprement donc il faut pouvoir faire un namespacing un espace de nom donc je sais que quand je sélectionne donc là tous les éléments qui contiennent badge label, je sais que je vais pouvoir factoriser toutes les propriétés communes à cela. Et après vous ciblez au spécifique. Donc là aussi ça a l'air de rien. Quand vous commencez à combiner ce genre de sélecteur ça peut des fois vous éviter des dizaines et des dizaines de kilos de styles que vous répétez en dessous. Vous factorisez tout. Bref, donc l'objectif et ce, qui est, ce que je vais vous illustrer après avec quelques métriques l'objectif c'est plus votre projet vit plus les styles grandissent lentement donc l'inverse d'une courbe exponentielle j'ai quelques restants en maths donc logiquement ça doit être un logarithme si ma mémoire est bonne et même idéalement sauf nouvelle fiéture à la fin vous n'ajoutez plus de style alors un petit bonus stage SVG avec une citation brillante les requêtes les plus performantes sont celles que l'on ne fait pas et c'est de moi, je viens de la faire là à l'instant mais je ne suis pas le seul à dire ça la parcimonie c'est pas un gros mot en matière de performance. Alors sur le design de V4 alors c'est un peu petit mais vous voyez il y a des icônes de partout partout partout partout des icônes ben, qui dit icône, moi j'ai une lumière rouge qui, qui se met un, un gyrophare qui dit image image à gérer c'est compliqué point de vue performance RCRC7 et compagnie surtout pour les icônes ben, on peut utiliser un truc qui est vachement plus cool que toutes les images qu'on a vues, les formats c'est SVG SVG donc, ou en tout cas du vectoriel, c'est cool, il n'y a pas de problème à gérer pour le responsive. Il y en avait sur V3, alors euh, le seul problème c'est que c'était un petit peu le bazar, alors on avait des fonts icônes, alors là je suis désolé pour ceux qui aiment cette technique, je vais troller, je, je, je n'aime pas cette technique, ça pose plein de problèmes au point de vue performance, vous avez donc le, bah le téléchargement de la fonte, les F.O.U.T, Flash of Unstyled Text, F.O.I.T, etc. Alors il y avait du SVG, quelques sprites, mais c'était le bazar aussi, les viewbox n'étaient pas harmonisés, donc du coup on ne savait jamais comment s'en sortir ou tout ça. On avait même des images, euh, je ne sais pas pourquoi, elles étaient en bon JPEG ou en PNG alors que le SVG aurait fait l'affaire, bon bref. Donc pour ça, pour simplifier, clairement, on vire tout le reste, on ne garde que SVG. Pourquoi SVG c'est cool point de vue performance, vous pouvez faire des sprites et c'est redoutable, comme technique ça marche super bien donc grosso modo, vous avez alors ça c'est en inline dans le code HTML vous mettez ça en SVG avec vos définitions, vos formes, donc là je ne les ai pas mises euh, vous mettez vos formes et quand vous voulez les appeler dans la page vous appelez ça donc avec le tag SVG et vous dites juste, utilise moi cette forme là, donc, qui correspond au truc en dessous, et votre icône est là et c'est fini, et pas de nouvelles requêtes. Autre technique c'est un sprite SVG par fichier externe donc grosso modo vous avez un fichier SVG donc, qui contient des symboles avec vos formes ensuite vous dites j'utilise ce symbole je lui donne tel ID, c'est pour l'appeler après et je lui mets quelques classes pour lui donner son design et après on appelle ça par exemple depuis CSS, background image donc le nom de votre sprite et le fragment et ça affiche que l'icône dont vous avez besoin alors ça c'est cool Déjà parce que c'est un sprite, donc ça fait moins de requêtes, mais ce qui est encore plus cool, c'est que quand votre site y va vivre, vous allez avoir d'autres besoins. Moi typiquement, je, je dois être une des seules personnes qui adore ça, c'est adapter des sites en right to left. Donc il y a tout qui doit changer. Les images aussi doivent changer. Ça serait quand même con de recréer une image, alors qu'en fait il suffit de prendre l'image existante et de lui appliquer une classe transforme. Là par exemple, j'ai l'exemple du caret, donc c'est l'espèce le, de petit zinzin sur les selects. Ben, j'avais besoin d'un supérieur dans un autre module, je reprends exactement le carrette, je lui applique une classe de rotation, et j'ai mon... ma nouvelle icône, mais sans avoir ajouté de code. Donc comme ça, ça permet de réutiliser à fond et ça évite d'alourdir les fichiers. Donc SVG, clairement, c'est le pied, c'est Retina Ready, c'est pas compliqué à gérer, c'est scalable, c'est skinable. Vous pouvez lui mettre n'importe quelle couleur, vous pouvez même balancer des gradients dedans si ça vous amuse. Ça fait beaucoup moins de requêtes. Là, en l'occurrence, sur V4, on a environ 160 icônes, à peu près. Ça pèse 25 kg GZP, sachant que ça, ça peut être chargé de manière différée. Ça peut être les loadé Et comme on est dans une single page app, une fois que c'est chargé, c'est euh, ben, fini, c'est là. C'est à dire vous changez de page, vous avez d'autres icônes de n'importe quelle taille et tout, ben c'est instantané et ça ne coûte rien. Typiquement le logo pareil c'est du SVG qui est inliné, ben pas de requête et ça s'affiche directement. Donc ça aussi c'est des bonnes économies et ça ne coûte pas cher. Alors quelques métriques, donc ça c'était V3 avec un, alors j'avais commencé il faisait 600 kg à peu près, je l'ai un petit peu dégraissé le mammouth donc on est à 541 et 98, ah pardon je viens de Suisse excusez moi, 98. Donc environ, on va dire, 100 kg GESIP. Donc ça, c'est l'intégralité des styles. Le passage à V4, ça donne ça. Donc on est tombé à 20 kg GESIP, c'est-à-dire qu'en appliquant les principes que je vous ai montrés, ça a divisé le poids par 5. Euh, moi, celle que j'aime bien, je me fais juste plaisir, on passe de 13 000 déclarations à 2 600. Donc vous voyez, à force de réutiliser comme des cochons, bah ça réduit le poids. Plus intéressant que le poids en lui-même, euh, autant du critical CSS ou essayer d'obtenir de, de, des bulles plus légers, avec 100 kg c'est pas possible, ou en tout cas c'est compliqué. Avec 20 kg, ben je sais que ça c'est l'intégralité des styles, avec on va dire de la réutilisation de manière agressive. Donc là je sais que ça ben, ça va pas être difficile de, de sortir du critical de ça, parce que ça fera de toute manière moins. Même si j'en ai besoin de la moitié, ça fait jamais que 10 kilos, donc c'est pas énorme. Donc euh, Voilà le, le genre d'économie. Là en général, votre, votre consultant performance, quand il arrive, il voit la situation il se dit « Ah oui, non ça va, ils ont, ils ont déjà quand même fait un, quelques efforts. » Alors deux indicateurs, alors je suis désolé, c'est tout petit, ça vaut ce que ça vaut. Euh, c'est un first load, donc sur une page de la version Angular, donc il y a environ 2 mégas transférés avec 45 requêtes, sachant que j'ai tout compté, hein, les appels API, euh, etc. Donc ça faisait 2 mégas, euh, là on a chuté sans aucune optimisation, je précise bien hein, le, le chiffre que je vous ai montré, et CSS est là, il y a zéro optimisation, on n'a pas encore fait euh, le tir euh, de, de faire du lazy load ou des choses comme ça. Là on passe à 1 mégas, c'est-à-dire qu'on l'a divisé par deux, avec euh, environ 15 requêtes de moins, sur la même page. Donc là pareil. Ça vaut ce que ça vaut. Après, encore une fois, ces chiffres ne sont pas définitifs, je les ai mis, grosso modo. La sensation, quand on est sur les pages, c'est que ça va plus vite, ce qui est confirmé par Lighthouse. Les indicateurs euh, étaient pas trop mauvais, mais il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas terribles. Là, on passe un peu tout au vert, sachant qu'on en a encore largement sous le pied. Typiquement, les 20 kilos, euh, j'ai regardé, il faut toujours regarder le code généré, vous regardez, vous voyez ce que Webpack vous sort, et des fois, Webpack va être. Il faut le paramétrer un peu plus finement. Il va vous dire. Euh, il va essayer de vous inliner, par exemple, certains fichiers. Ben, dans certains cas, il ne faut surtout pas qu'il le fasse. Justement, ça va éviter d'alourdir inutilement votre CSS. Donc, à retenir, CSS n'est pas un asset comme les autres. Il faut vraiment en prendre un soin particulier. Il faut surtout vraiment en prendre soin dès la conception. Là justement, on a des gains en performance, mais parce que ça a été pensé depuis le début. Euh, je sais que c'est tentant de vouloir expédier vite, mais il vaut mieux travailler au long cours. Des fois, vous allez dire, on ne va pas encore créer, je ne sais pas combien de helpers pour ça. Si, il si, faut les créer. Donc un point important, comme je le disais, n'oubliez jamais de vérifier le code généré. C'est assez facile de, de voir des aberrations. Après, vous avez des outils comme CSS Stat qui vous sortent. Des infos et des fois ça vous ça vous saute aux yeux, vous avez subitement un pic à un endroit donc vous pouvez euh, pouvez intervenir et le plus important euh, et ça ça vaut, ça vaut pour CSS mais ça vaut pour tout essayez de commencer ça en amont. Euh, faites pas intervenir l'expert en performance ou tout ça emparez-vous de ce sujet bien avant comme ça ça se passera beaucoup mieux après. Donc je vous ai mis quelques ressources donc euh, des articles sur les, les CSS euh, massives. Le chemin critique de rendu, euh, etc. Un article que j'ai écrit, le design system, si vous voulez voir un petit peu le performance budget, etc. Donc voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Nicolas. Euh, des questions Il ben y en a une au fond, là, de, de un gars que je semble connaître de Romain bonjour et merci pour la presse je voulais savoir quel framework tu conseilles euh, quel framework CSS tu conseillerais en fait d'utiliser pour, euh, pour pour les projets quoi. vaste sujet euh, je dirais que ça dépend du niveau de maîtrise qu'il y a en CSS en interne euh, moi dans l'absolu là le framework, je fait, euh, le, framework le, le système c'est dérivé d'un que j'ai fait moi et j'ai tout fait moi-même. Après, il y en a des... Ça dépend, on va dire, de... Je dirais que c'est un peu au feeling. Il y en a des très bien qui sont très légers, comme Tachyon, ou des choses comme ça, ou Bulma, qui sont assez légers. Euh, typiquement, je peux pas dire que... Enfin, je, même s'il y a des gens qui aiment bien, je peux pas dire que j'aime Bootstrap, parce qu'il est beaucoup trop lourd. Euh, là, je dirais, il y a... Sur les... Comment... Je vais y revenir sur les... Hop sur les... Elles sont, voilà, là il y en a quelques-uns donc Tachyon, Foundation, ils sont relativement légers après c'est toujours pareil, il faut voir si on arrive à comment dire... si leur logique s'accorde bien avec tes besoins euh, moi typiquement j'ai un mélange un petit peu d'approche j'utilise un petit peu quelques façons de faire de SMAX donc c'est Scalable Modular Architecture for CSS qui est un peu ancien J'utilise un peu dobject de CSS pour quelques principes qui permettent d'éviter de, de générer trop de code. Euh, J'aime bien aussi Atomic CSS justement pour les helpers ce genre de choses. Là je dirais c'est du feeling, euh, typiquement chez Yahoo ils vont dire on a un système complètement délirant d'Atomic CSS et tout est généré par des attributs et ça génère vraiment le minimum de CSS. Mais après, la contrepartie, c'est que ben le code est déporté, enfin euh, la, la complexité est déportée sur le, la structure. Donc c'est c'est un équilibre à trouver. Là, c'est difficile à répondre, quoi. Une autre question. Ils ont tous envie de, de boire une bière, en fait. Ouais, je crois. Hein. <rire> ça veut dire que c'était clair, j'espère <rire> donc si jamais les slides sont en ligne et puis euh, j'ai oublié de dire euh, si vous cherchez un boulot, prenez ton mail euh, ça recrute, beaucoup